Salut à toi Seigneur de Guerre et bienvenue sur les podcasts de Creative Wargame. C'est Europe. aujourd'hui je vous présente ma sélection, mon top 5 des unités Necron. Avant de commencer la vidéo, vous pensez à vous abonner si c'est pas fait, à activer la petite cloche des notifications, à nous rejoindre sur Facebook, Instagram et sur Discord. Vous avez tous les liens dans la description de la vidéo. Alors le Codex Necron arrive euh, avec, je le pense, un, on va dire un, un élan de frustration sur euh, ce qu'il a été en V8. La faction Necron, de manière générale, a vraiment pas été mise en valeur sur la V8. Je pense aussi que c'est une volonté de l'éditeur de jeu qui fait, euh, qui va mettre en avant euh, des factions de manière temporelle dans ses éditions de jeu. Clairement, les Necrons n'ont pas fait partie de la V8. Ils ont été boudés tant sur la qualité de leur codex que sur les sorties de figurines. Le Psychic Awakening était un néant total, c'était justifié dans le sens où euh, ils allaient être au cœur du début de la V9 et, euh, et surtout ils arrivaient dans la boîte de base et immédiatement dès la sortie du codex Space Marines euh, avec ce nouveau codex Necron. Alors Très clairement, bah vous avez déjà la review Necron sur la chaîne que je vous invite à aller voir, euh, où j'ai reçu Aimé et Avif, qui sont deux super joueurs et joueuses. Donc euh, voilà, c'est un plaisir de les recevoir d'échanger autour du jeu avec eux. Euh, la review est complète et dure deux heures. Donc voilà, si vous, avez, si vous avez envie de découvrir avec un peu plus de profondeur le codex, c'est cette review-là qu'il faut aller voir. Là, aujourd'hui, je vais aller un petit peu plus dans le détail autour de mon top 5 des unités. Euh, pour moi, ce sont des unités qui sortent du lot de manière assez euh, importante. Euh, ce que je note sur ce codex, clairement, c'est que euh, il apparaît intéressant à jouer. Vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on a envie de jouer et, euh, et surtout, euh, on sent qu'il y a, il y a il y a des choses, il y a des bulles de listes qui, qui vont prétendre à se retrouver rapidement sur l'étape de jeu. Et en ça, c'est assez intéressant de se dire que euh, on va pouvoir orienter une liste dans un style de jeu, une autre dans un autre style de jeu, mais que dans les deux cas, les listes sont intéressantes à jouer. Euh, il y a du trix, il y a de l'intérêt, c'est fort, voilà, ça va pas se faire laminer, la, laminer par la première liste méta qui arrive. Donc voilà, ça, ça, ça c'est intéressant et je voulais le dire. Alors les unités que moi j'ai sélectionnées, la première dont je vais vous parler, c'est une dont on a très peu parlé dans la review, c'est le Marauder Canoptech. Euh, qui est une, une entrée qui est arrivée avec la, la V9 hein. c'est des espèces de châssis qui nous viennent tout droit de la guerre des mondes, évidemment tout le monde avait reconnu la, la référence cinématographique euh, le Maraudeur canoptech coûte 140 points, c'est un choix de soutien euh, il a les mots clés euh, Monstre canoptech et Maraudeur canoptech, ce qui lui donnera accès à des bonus et à des stratagèmes on le verra très rapidement par la suite euh, c'est un profil qui est assez intéressant parce que, alors, 140 points c'est pas cher il a 12 points de vie, il a une endurance de 6 il a une sauvegarde à 3 et surtout il a une invulnérable à 4 alors on notera qu'il n'a pas euh, le blindage quantique donc on peut le il n'a pas cette règle qui l'empêche d'être blessé sur des 1 des 2 des 3 mais lui il a euh, immédiatement la vue à 4 et ça c'est assez sympa parce que ça va rendre le châssis euh, résilient et, euh, et puis bah ça va bien comboter avec euh, évidemment la règle de métal organique qui fait qu'il va regagner un pv tous les tours euh, donc voilà le, le profil est assez sympa euh, on notera le, le le mouvement de 10 et euh, on va dire son principal défaut qui est sa CT de 4+, puisque c'est une plateforme de tir, hein, c'est un choix de soutien, c'est une plateforme de tir. Sa CT de 4+, qui euh, sur le papier le rend un petit peu obsolète, puisque lui, euh, son but ça va être de vous envoyer des gros pruneaux anti char euh, mais on va voir qu'assez rapidement il y a euh, un, un, une synergie assez euh, évidente à mettre en œuvre avec euh, eh bien avec le, le technomancien qui va donner plus 1 à la touche euh, aux unités canoptech donc euh, donc voilà euh, le tir bah, ça, en, ça envoie quand même si ça ne bouge pas un gros pruneau à 48 pouces ça fait lourde d6 force 10 p à 5 d6 damage c'est déflagration le porteur ne peut faire des attaques avec ce profil que s'il est resté immobile à sa, à sa phase précédente alors là de suite euh, ça va annoncer la couleur, euh, ce qui pour moi le rend euh, intéressant, ça va être sur des dynasties personnalisées euh, et euh, sur une dynastie, sur la dynastie qui va permettre de lui faire faire 6 pas d'avant-garde, entre guillemets, une, une phase de mouvement, enfin 6 pouces, c'est pas une phase de mouvement, il va bouger de 6 pouces euh, avant le premier tour. Euh, ce qui va permettre en fait de placer dès le, dès le tour 1 le maraudeur sans l'avoir fait bouger à sa phase de mouvement et, euh, et du coup euh, pouvoir tirer à full potentiel parce qu'après son arme quand il bouge est beaucoup moins intéressante puisqu'elle passe à force 8 elle déjà elle perd 24 pouces elle passe à force 8 elle n'est plus que PA-2 elle fait plus que D3 damage Donc vraiment c'est ce gros tir lourd d'un maraudeur Canoptech qui n'a pas bougé alors le lourd D6, moi j'en parle souvent, donc ça veut dire que c'est assez aléatoire. Ce qui me laisse penser que le Maraudeur canoptech, vous ne pouvez pas en jouer qu'un. Euh, dans, dans une liste optimisée, hein, je parle évidemment, si vous voulez jouer pour le fun, vous pouvez en jouer qu'un. Mais si vous n'en jouez qu'un, vous allez avoir une partie où potentiellement peut-être le tour 1, le tour 2, le tour 3, vous allez faire à 2 sur votre D6 et ce sera la frustration. Et, et c'est des unités, on a, on a besoin qu'elles fassent le taf au, à un moment donné. Euh, C'est-à-dire qu'on peut pas se permettre que l'aléatoire euh, nous empêche de gérer le châssis qu'on veut gérer autour d'eux. Donc, comment on stabilise ça Il n'y bah, a pas beaucoup de choses pour le stabiliser. Euh, et ben, on va multiplier les, les slots de maraudeurs. C'est ça l'idée. donc Pour moi, euh, si vous en jouez un, vous en jouez trois. en fait vous, vous les jouez par trois, vous occupez les trois slots de soutien par les maraudeurs. Euh, bah, ça vous fait trois fois 140 points. Euh, mais du coup euh, vous allez potentiellement via la dynastie perso les placer dès le T1 et surtout vous allez rentabiliser la bulle du technomancien puisque le fait de passer le plus 1 en CT c'est pas un buff à la phase de commandement c'est une aura. Donc ça veut dire qu'en gros vous allez avoir un technomancien qui va stacker toute la partie euh, à côté d'eux pour leur filer le plus 1 en CT. Euh, ce qui n'est pas déconnant en fait parce que du coup vous avez potentiellement vos trois châssis qui vont passer à CT3. Euh, donc ça c'est vraiment pas mal. Et l'autre trait que je mettrai pour la dynastie perso c'est le reroll d'un jet pour blesser. Euh, voilà ce qui permettra de stabiliser un peu les jets de blesses. Donc ça, ça en fait une, ça en fait une bonne unité. Je pense que la dynasty perso dans cette configuration-là me paraît pas mal. Maintenant, ça axe beaucoup ça vers le marauder Canoptech. Donc euh, je suis pas sûr que ça soit le mieux à faire. Euh, je pense qu'ils doivent, doivent on devrait pouvoir les insérer dans une liste euh, sans avoir à en faire on va dire un, un, une unité cible de, des buffs et des bonus de factions etc etc, enfin, vous m'avez compris euh, voilà, stratagème intéressant, on a évidemment le pour un PC la blesse automatique donc potentiellement euh, sur votre D6 vous allez toucher, si vous passez deux ou trois blesses, bah, vous allez pouvoir dire pour un PC celle-ci elle passe auto, j'ai pas besoin de jeter de dés pour blesser, ça c'est bien euh, vous avez un stratagème pour deux point de commandement qui s'appelle la revanche du maraudeur qui est assez intéressant euh, si l'ennemi si euh, l'ennemi vous tue un personnage vous allez en fait buffer les maraudeurs sont pas contents donc soit vous allez pouvoir déclencher un tir immédiat avec un maraudeur donc vous allez tirer sur la face de votre adversaire soit vous allez pouvoir passer plus un à la touche euh, euh, pendant toute la partie à votre maraudeur donc ça c'est plutôt cool euh, voilà pour un pc il peut ignorer les couverts alors pas très utile, sauf quand vous êtes sur la, la petite stat de basse puissance de l'arme. Mais mais voilà, je trouve que le profil est intéressant. La vue A4 sauve vraiment euh, cette figurine. Euh, voilà, je pense que je pense qu'on va les voir. Euh, on va les voir sur les tables, surtout si euh, on a du Marines qui s'oriente vers du Dreadnought, si on a de l'armée châssis en face. Bon, ben là, clairement, euh, lui, c'est un bon client éligible à l'anti-châssis. Deuxième unité que j'ai choisi dans mon top, c'est les Lich Guard. On en a pas mal parlé dans la, dans la, dans la review du Codex. Alors en français, c'est les factionnaires maintenant. Ils coûtent 28 points pièces. Vous pouvez les jouer dans deux configurations, l'épée bouclier ou le fauchard. Alors, euh, encore une fois, l'épée bouclier leur permet d'avoir un accès à la 4 plus invulnérable, ce qui me paraît indispensable pour cette unité parce que c'est une unité qui reste assez lente. Euh, bien qu'elle ait une endurance de 5, 2 PV et une sauvegarde à 3+, le protocole de réanimation et tout ce qui va bien... Une invulnérable paraît indispensable pour ce genre d'unité. Je fais le, le, la comparaison avec, euh, eh ben évidemment, à 28 points de pièce, on pense immédiatement aux vétérans euh, en jump pack de, des Space Marines euh, qui, euh, qui coûtent exactement le même point et qui eux vont avoir un mouvement de 12. Euh, là où les Lich Guards euh, sont plutôt lents. Et euh, ça, c'est le gros défaut de cette unité-là, c'est sa lenteur. Donc elle va être potentiellement... Euh, c'est elle qui va elle va sucer un voile du temps. Hein, c'est elle qui va venir chercher le voile des ténèbres, pardon, qui va permettre une frappe en profondeur euh, euh, grâce au personnage qui a la relique. Euh, et euh, Mais on va avoir besoin vraiment de cette invulnérable pour tenir le choc. Euh, L'endu 5 est bien. Moi Pour moi, le gros défaut de cette unité, c'est le damage 1, malheureusement, parce il y a que le fauchard, Donc on peut pas avoir le bouclier et l'arme qui a damage 2. Donc on est obligé de taper à, à force 6, perd 3, damage 1, et ça vraiment, il euh, y aurait eu damage 2, l'unité aurait été ultra létale, et ça on aurait fait une vraiment une unité au-dessus de tout sur le codex. Euh, c'est peut-être pas forcément ce qu'on veut, alors peut-être pas au-dessus de tout, mais ça aurait fait une très bonne unité méta je pense. Là le damage 1, bon, euh, sur du marines qui commence à multiplier le, le multi pv euh, sur du custodes sur ce genre de choses, euh, on va avoir tendance à galérer un petit peu, et ça c'est dommage. Maintenant, on va voir qu'il y a beaucoup de mécaniques, et c'est ça qui en fait une unité forte, je pense. Euh, c'est qu'il y a beaucoup de mécaniques qui tournent autour des, des, de l'infanterie et des unités de base, puisque c'est une unité base. Euh, si je devais le jouer euh, d'une dynastie particulière, je le jouerais en Novoc pour passer le plus 1 à la charge, le moins 1 en PA quand vous avez chargé, et l'accès au stratagème Novoc euh, qui va donner plus une attaque. Donc on va voir qu'en fait on peut assez bien développer le nombre d'attaques puisque sur leur profil ils ont trois attaques. Euh, vous avez un stratagème Novo qui leur donne plus une attaque, donc ils passent à 4. Vous avez un stratagème euh, de base pour eux, pour les factionnaires qui passent encore à plus une attaque, ils passent à cinq attaques. Vous avez un stratagème qui leur donne plus un en force, donc ils passent de force, puisqu'ils tapent à force plus 1, ils passent à force donc du coup plus 2, donc ils tapent à force 7. Ça devient intéressant ça devient intéressant, comme je vous l'ai dit, il bénéficie aussi bien de que ma volonté s'accomplisse. Donc je pense que cette unité-là, elle est obligatoirement accompagnée d'un tétrarque avec une orbe de résurrection, et tant qu'à faire une orbe relique, euh, donc voilà ce qui leur permettrait de passer le, leur CT de plus. Je trouve que l'unité est très bien, on a aussi Andrakir, d'ailleurs je l'ai pas dit, mais on a Andrakir qui peut leur passer aussi plus une attaque, donc en gros on peut leur faire gagner trois attaques, euh, ce qui les fait passer à, à six attaques par tête de force 7, euh, PA-3, mais potentiellement-4 avec le bon protocole de commandement, malheureusement, damage 1. Et encore une fois, on n'a pas grand-chose, on n'a on a rien en vrai pour fiabiliser les blessures. Ça, c'est encore une fois un défaut aussi de ce codex, peu, peu, peu de fiabilisation des blessures. J'ai peur aussi que dans la méta et dans, dans les nouveaux mécanismes de jeu, on ait pas mal de stratagèmes qui permettent de... De contrer, bah notamment on pense à la physiologie transhumaine, ce genre de choses qui obligent l'adversaire à blesser sur des cas de plus, etc. Et quand on n'a rien pour pour stabiliser ses blessures, c'est très embêtant. Cette unité ne l'a pas. Les, c est, c est, c est, ce défaut-là, l'absence de stabilité sur le jet de blesse, le damage uniquement 1 et la lenteur de l'unité, euh, pour moi en font une bonne unité du codex. Une, Très bonne unité mais c'est pas une unité top méta top méta voilà par contre euh, ce qui est vraiment cool c'est que euh, elle bénéficie bien du protocole de réanimation puisque à 2 pv c'est encore un truc viable euh, l'orbe du l'orbe relique bon ben là on va être content quand on va ripop du factionnaire euh, et puis euh, et puis voilà donc euh, donc pas mal de choses autour de cette unité là euh, moi je j'ai eu un, un seul regret sur cette unité-là, c'est que le, le, le canoptech réanimateur euh, soit, euh, dans le, un, soit, soit pas une figurine qui soit très forte dans le sens où elle peut mourir très vite. Mais c'est clairement une unité pour moi qui est faite pour accueillir le réanimateur parce qu'on a envie de ripoper nos, nos, nos factionnaires. Voilà, ça en fait une bonne unité. Moi, elle me plaît. Euh, je pense que ça en fait un bon gros tank euh, de corps à corps et, euh, et ça, c'est cool. Troisième unité dans mon top, c'est les Spectres. Voilà, excellent. Enfin, moi, je trouve que c'est une très bonne unité. Les, les Spectres Canoptech qui ont beaucoup, beaucoup tourné dans les versions précédentes. Euh, c'est une unité qui a été très charismatique autour de ce codex-là, qui était très forte. Euh, là, ils reviennent à, à 35 points pièces. Donc, le pack de 6 coûte 210 points. On peut leur mettre des petits équipements, mais ça m'a pas, ça m'est pas apparu quelque chose de d'indispensable. Donc, euh, je les jouerai juste à 210 points. Euh, encore une fois, ce qui pêche, ça va être la CT, la CC pour le coup c'est une unité de corps à corps, enfin, on peut essentiellement de corps à corps, la CC à 4 ⁇ euh, donc on va encore une fois avoir absolument besoin de ce technomancien qui nous met le plus 1 à la touche, euh, et surtout on va, on va ce technomancien on va lui payer une arcane euh, de, de bonus qui va lui filer euh, la surcharge d'urgence, donc il pourra rajouter plus une attaque sur une escouade de spectre à sa phase de commandement. Donc en gros, euh, les spectres ont quatre attaques de base. Ils passent potentiellement à 5. Si vous les jouez en ovoc, bah vous les faites passer à six attaques par tête. Voilà, c'est pas déconnant du tout. Euh, ce qui en fait une très bonne unité, c'est son mouvement de 12, qu'on qu on, on a du mal à aller chercher ces, ces gros mouvements sur le codex là. Euh, sa capacité à désengager, charger, à traverser les décors comme s'il n'existait pas. Ça, c'est vraiment des gros gros trucs très appréciables euh, sur cette unité-là. Euh, 3 PV, une endurance à 5, et surtout une invul... bon, une save à 3, hein, et une invulnérable à 4, encore une fois, ce qui en fait hein, quelque chose de une unité qui est bien tank. Euh, c'est pour moi une bonne unité qui est euh, qui coûte pas si cher que ça en vrai pour 210 points j'ai encore une fois le, le réflexe de vous dire que euh, jouer un seul pack c'est pas suffisant en jouer 3, c'est peut-être un peu trop. En jouer 2, ça me paraît pas mal. En jouer 2, 410 points, vous avez 12 spectres. Euh, ça fait quand même un certain nombre de PV à tomber pour votre adversaire, qui est PV très mobile. Donc éventuellement, il peut gérer peut-être euh, rapidement une euh, une unité de spectre, mais difficilement la deuxième. Et la deuxième, elle, elle peut être du coup euh, très très agressive. Sachant que les gars font quatre attaques, ils tapent à force plus 2 PA-2, 2 damage, donc là c'est très agréable l'arrivée de ces 2 damage. Euh, et ils peuvent éventuellement passer en force normale, donc ils taperont à force 4 seulement PA-1, 1 damage, par contre ils double le nombre d'attaques, donc ça veut dire que potentiellement sur un pack de 6, vous pouvez en mettre un en mode attaque euh, anti-masse, et ce gars-là, si l'escouade est, il est buffé, bah, lui tout seul balancera 12 attaques à PA-1, un damage. Donc ça, c'est assez intéressant. Force 4. Par contre. Donc ça, c'est assez intéressant. Je trouve dommage que l'unité ait pas eu la force 5 native. Euh, ça, c'est mon petit, euh, ma petite doléance sur, euh, sur les caractéristiques de cette unité-là. De, de, de, de cette figurine là. Euh, je trouve ça dommage. La Force 4, j'ai je, je, du mal même à la concevoir au vu de la taille de la figurine, de la taille du socle. Euh, C'est assez rare de voir de, de la Force 4 sur une unité de corps à corps qui, qui est assez imposante comme ça. C'est assez, assez dommage. Après, il y a une volonté, je pense, de l'éditeur de jeu de cadenasser vraiment euh, la, la létalité de ces unités. De cette unité. Donc, ben, en stratagème, il euh, y a pas dix mille, dix mille choses en vérité. Euh, Qu'est-ce qui va nous permettre essentiellement Le technomancien hein, qui est indispensable. Vraiment, le technomancien est indispensable. Et puis après, euh, bon ben, on a le, on a le protocole de réanimation. On a le, le métal vivant, le métal organique. Euh, donc voilà. Je pense que deux, deux, deux packs de spectres, c'est euh, ça, ça, ça va, ça va se jouer en ovoc, euh, en donc, Si je dois jouer du spectre, ça sera en ovoc potentiellement, euh, ça rentre bien sur un build avec des Lich Guards. Moi, je trouve Lich Guards et Spectre, ça, ça me paraît assez intéressant. Euh, ou alors Spectre Maraudeur, à voir. À voir ce que, ce que vous, vous allez être capable de sortir. Euh, troisième, euh, Quatrième unité, l'avant-podium, en fait, euh, c'est les Necron pour moi. Les Necron qui sont une superbe unité. Au point que j'espère que ce qu'on va pas voir du codex Enfin, euh, l'aspect méta du codex, ça va pas être le simple fait d'aligner euh, 100 guerriers nécrons, 120 guerriers nécrons. Et, euh, et je trouverais ça dommage, mais j'ai bien peur que, que ça soit très fort, en fait. Euh, non pas par sa létalité, bien que ça sature quand même pas trop mal, mais par sa résilience, en fait, euh, dans un jeu qu'est la V9 qui est un gros jeu d'objectifs euh, et d'OP++, là se retrouver avec des packs qu'on a beaucoup de mal à tomber au vu du protocole de réanimation euh, au vu de tous les rites qu'on va pouvoir avoir chez euh, euh, les euh, technomanciens sur les, les arches euh, sur les arches etc on a vraiment beaucoup beaucoup de sources qui vont nous permettre de redonner, de faire ripop des, euh, des des gars et necrons et pas que par un quoi quand ça ça commence à repoper à base de D3 avec l'or, bon, enfin voyez, il y a beaucoup de choses, beaucoup de choses vraiment qui tournent autour de ça, autour de cette notion de réanimation, et ceux qui en bénéficient le plus, évidemment, ce sont les guerriers nécrons Donc euh, donc voilà, le pack de 20 guerriers nécrons pour moi, euh, c'est vraiment un... C'est vraiment... C'est ce que j'ai dit à beaucoup de monde, pour moi, c'est une unité qui est méta, dans le sens où quand les gens vont construire des listes, ils vont se dire, est-ce que j'arrive à... One shot, un pack de 20 guerriers, un pack, est-ce que j'arrive à le one shot Parce que franchement, si votre armée n'est pas capable de... De claquer un pack de 20 guerriers euh, plus ou moins en un tour, peut-être pas en une phase, mais plus ou moins en un tour vous allez galérer face à des armées, même ne serait-ce qu'avec 60 60 guerriers nécrons, vous allez galérer si vous n'êtes pas capable de one-shot impact. Donc en, pour moi, c'est une unité méta dans ce sens-là, où elle va orienter les listes de l'adversaire à se dire « ça, il faut que je le gère absolument parce que je vais le rencontrer donc, ». Euh, donc voilà, et en ça, cette unité est très bonne parce qu'elle oriente le jeu, euh, elle est très forte dans les mécaniques de base du jeu, à savoir le contrôle de map, le contrôle d'objets euh, et puis voilà. Et puis, euh, bah, évidemment, c'est une unité calquée WordBase, donc elle bénéficie de beaucoup de choses. Euh, voilà pour ça. Et enfin, évidemment, vous vous en doutez, euh, mon top 1 du codex, c'est le Ktan Nightbringer ou Nyctophore dans la version française. Euh, ce Ktan-là est très, très bon. Alors ça a fait beaucoup parler cette figurine-là. Fait beaucoup parler encore. Les gens pensent que le, le coup en point n'est pas n'est pas cohérent, que la figurine est trop forte, elle est ingérable, etc., etc. Je suis pas tout à fait d'accord. Je suis pas tout à fait d'accord parce que le codex. Je vais faire le comparatif avec un codex qui est sorti en même temps. Le codex Space Marines est pour moi euh, plus fort que le codex Necron. Euh, en termes de létalité, euh, pour le même nombre de points, il y a des unités euh, euh, qui sont beaucoup plus fortes euh, chez les Space Marines. Euh, donc, en fait, le codex pâtit un petit peu euh, de de la, de la façon dont il a été lissé, stéréotypé pour répondre à, à, à on va dire à un un charisme de jeu qui est l'infanterie lourde, voilà les mecs qui avance, qui se réanime. Euh, mais du coup, il y a pas mal de choses qui en pâtissent derrière. On n'a pas cette unité euh, cette unité un peu auto include qui voilà. Et en ça, je trouve que le, le temps répond très bien à, à cette absence dans le codex où ça va être la figurine qui va rendre le qui va vous permettre en fait quoi qu'il arrive euh, de pouvoir euh, jouer votre Codex Necron sans trop de frustration. C'est-à-dire que vous allez pouvoir potentiellement jouer des choses qui ne soient pas euh, excessivement fortes, mais euh, mettez un Qtan dedans et votre adversaire il va se poser des questions. Pour rappel, le Ktan ne perd que 3 PV par phase récupère un pv par tour et surtout le chtan euh, donc effectivement ça lui donne une très très bonne résilience ça oh, ça, ça met en pls les armées euh, ou les bulles de liste qui ne sont pas capables de jouer sur plusieurs phases de jeu alors l'exemple typique ça va être le taux euh, clairement le taux il va lui falloir minimum 4 tours pour tomber le chtan puisque le, c'tan, le, le taux va tirer que sur sa phase de tir et enfin ne va jouer quasiment que Enfin, il va jouer de la létalité que sur sa phase de tir. Et du coup, on va enlever 3 PV au tour 1. Euh, mais ces 3 PV vont se transformer en deux au tour 2. Donc, ça, 4 tours minimum. Voilà. C'est vraiment... Et s'il arrive à enlever 3 PV par tour. Du coup, ça met un peu en PLS ces armées-là. Euh, et puis, euh, surtout, ce, ce Ktan Nightbringer, bah, alors, il a des pouvoirs de Ktan qui sont très bons euh, et qui combattent très bien aussi avec sa résilience parce que euh, bah, le fait de pouvoir être sûr de les balancer un tour, deux tours, trois tours de jeu contre un taux, tour, quatre tours, être sûr de balancer de la mortelle pendant quatre tours, c'est hyper efficace. Euh, là où certaines unités sont fortes, mais on se dit, ok, c'est fort, ça va sortir, ça va tirer, ça va mourir. Mais au moins, ça tue un truc. Lui, euh, il a cette capacité de se dire que, ok, je vais envoyer de la mortelle, mais pendant longtemps. Et, et ça, c'est plutôt cool. Euh, donc ça, ça ça en fait, je trouve que le la, la résilience qui est amenée par le fait de ne perdre que 3 PV et en plus le système de... De pouvoir tant qui balance de la mortale, bon ben voilà, forcément ça ça rend la figurine très intéressante. Et ce qui la rend encore plus fort, ça va être évidemment son système d'attaque de corps à corps. Là je parle uniquement pour le qu'tan Highbringer qui est de taper et d'ignorer, euh, alors drain de vie, donc il ignore euh, toutes les capacités qui permettent d'avoir des feel no pain, euh, ce genre de choses, d'ignorer des blessures, et d'annuler, et en plus il annule les sauvegardes invulnérables. Donc là, euh, en termes de létalité au corps à corps, on est très bon, ça combat très bien avec ces, les autres axes que je viens d'évoquer, donc la résilience et en plus euh, les pouvoirs de K'tan. il est assez mobile, voilà. Après, il a des défauts, moi je trouve que le défaut principal, évidemment, c'est de se faire engager par une, des unités de merde, en fait c'est ça pour moi le, le vrai contre contre le K'tan, c'est euh, de lui mettre euh, 20 GI dans, dans les dents quoi. Et là, bah, votre temps, votre temps il ne sert plus à rien. Pourquoi euh, Parce que vous ne bougez que de 8, parce que si vous désengagez, vous ne pouvez pas charger, parce que si vous désengagez, vous ne pouvez plus jeter de sorts. Et ça, forcément, euh, bah, ça vous brise complètement les mécanismes. Donc clairement, on voit déjà apparaître qu'il y a quand même des contres, euh, mais qui ne sont pas forcément méta, parce que ces petites unités orbites qui valent que dalle, euh, on ne les a pas dans toutes les armées. Donc, euh, donc voilà, en ça c'est cette figurine là est très intéressante, elle coûte 350 points. Moi je trouve qu'elle vaut son coup. Alors on peut chipoter, dire que ça vaut 370, 400, ça me paraît excessif. Euh, moi je trouve 350 points, c'est bien euh, et ça permet en fait d'avoir un petit peu de de un truc auto-include quand vous avez envie de jouer quelque chose de fort, quelque chose de, de, de, de voilà qui va vous permettre d'assurer des parties euh, selon les adversaires que vous rencontrez. Évidemment, si vous êtes sur du jeu plus cool, euh, sortir un temps face à votre adversaire, si votre adversaire joue tôt euh, en mode cool, ah, c'est pas ça ne va pas être appréciable pour lui. On est d'accord. Maintenant, euh, c'est une figurine qui est ultra méta, encore une fois, donc pour moi, il y a, y a vraiment ces deux axes hein, qui, sortent, qui sortent très fort du codex. De manière très forte en termes de méta, il y a le fait de d'avoir ou de, enfin, de pouvoir gérer le temps euh, si vous en avez un en face. Et ensuite, il euh, y a le fait de devoir gérer des packs de Vingar et Necron. Voilà, c'est tout pour mon top. J'espère que ça vous a plu, les amis. Euh, vous mettez dans les commentaires votre top à vous. Euh, Allez-y, dites-moi quelles sont les unités que vous préférez sur ce codex. et Expliquez-moi pourquoi vous les préférez. N'hésitez pas à expliquer un petit peu les synergies, tout ça, tout ça. Euh, vous pensez à liker la vidéo si ça vous a plu. Et puis, euh, bah là, le arrive le codex Space Wolf, arrive le codex Deathwatch ainsi que les unités Forge World, euh, l'Imperial Armor, et euh, évidemment je vais me pencher là-dessus, et, euh, et si vous me bombardez la vidéo de like les amis, eh ben je vous sortirai rapidement mon top euh, Space Wolf, mon top Death Watch et mon top Forge World. Allez, je vous dis ciao les seigneurs de guerre.